Bonjour, vous connaissez peut-être déjà les tunnels de vente, mais ça vous que vous pouvez aussi créer des tunnels de vente vidéo. Ne quittez pas, vous allez apprendre quelque chose. Bonjour, bonsoir tout le monde. Euh, Aujourd'hui j'aimerais faire une courte vidéo pour montrer, euh, vous parler de tunnels vidéo. C'est quoi un tunnel vidéo Au fait c'est le même principe que les tunnels de vente, euh, sauf qu'au lieu que ce soit des pages web qui se suivent, euh, ça va être des vidéos. Donc euh, supposons que vous avez un, un produit à vendre. Euh, au lieu de faire tout le speech en 20 minutes ou en une heure, je ne sais pas, vous pouvez subdiviser votre vidéo en, en, en différentes étapes. Et à chaque étape, vous mettez, vous mettez une vidéo de manière à présenter le, pro le produit progressivement à la personne. La personne regarde la première vidéo, ah c'est intéressant, elle continue, elle continue. Jusqu et, et ça se fait avec des tags de manière à ce qu'à un moment donné, quand la personne a envie de commander ou d'aller sur votre page web, etc. Il y a un tag qui, qui va lui permettre d'aller sur la page web. Ok. Au lieu de faire un long discours, ce qu'on va faire, on va commencer. Comme ça, vous verrez de vous-même à quoi ça ressemble. Quand vous lancez le projet, quand vous lancez l'outil le, le, de création de tunnel vidéo, c'est la première page à laquelle, euh, sur laquelle vous l'interface sur lequel euh, vous arriverez. Donc là, c'est les tests que j'ai fait. Euh, donc, euh, par exemple, donc pour lancer un nouveau projet, ce qu'on fait, on va cliquer sur Projet, on lui donne un nom. Bon, pour ce tuto, on va se dire on veut vendre des cours de Robert Kiyosaki, d'accord Donc on va mettre cours, vente, vente, cours, Robert, Robert K. Bon, d'accord, on fait ça comme ça. On fait Add ». Donc c'est ici que nous allons créer notre projet. Ok. Je vais parler assez rapidement des outils que nous avons ici. Bon, cet outil-là, c'est pour récupérer euh, euh, le code iframe euh, pour partager sur votre site web par exemple. Si vous voulez intégrer votre tunnel euh, votre vidéo tunnel, euh, tu, votre tunnel vidéo sur sur votre site internet. C'est ici vous récupérez le code iFrame. Je vous montrerai tout à l'heure. Ou aussi vous pouvez récupérer un lien. Euh, un, un lien, une adresse, une adresse internet que vous pouvez récupérer ici, partager euh, dans, par, par mail par exemple pour que les gens aillent sur euh, la page où se trouve le tunnel vidéo pour qu'ils regardent si vous n'avez pas intégré sur un site web. Euh, share c'est pour partager sur Twitter et Facebook. Preview en fait c'est pour avoir, c'est pour prévisualiser pour voir à peu près à quoi ça ressemble votre tunnel. Et Projector, c'est pour retourner sur la page où on était tout à l'heure. Donc voilà, une fois que je que vous, commencez vous vous à vous travailler sur un, un projet, vous n'êtes pas encore fini. Euh, quand vous allez rouvrir l'interface, vous tomberez sur ça, vous, vous arriverez sur ça. Donc, pour supprimer votre projet, c'est celui-là. Pour retravailler sur le projet, c'est celui-là. Celui-ci, c'est pour récupérer le, le code iFrame dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et euh, une adresse de votre travail, une adresse à internet de votre travail. Et celui-ci, c'est pour partager sur Twitter et sur Facebook. Donc là, on va commencer à travailler sur notre projet. On ajoute notre première vidéo. Ok Là, il nous dit, euh, euh, donc, pour ajouter, donc nous avons deux possibilités. Soit on, on, on intègre la vidéo depuis YouTube, c'est ce qui est plus, moi, c'est ce que je vous recommande. Euh, soit euh, vous le faites depuis votre PC. Quand vous le faites depuis le PC, j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand les gens vont arriver sur la vidéo, au lieu que la vidéo se lance automatiquement, il faut qu'ils cliquent d'abord sur play avant que la vidéo se lance. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, après, euh, sinon, c'est aussi bien. Euh, upload, au fait, upload euh, vidéo l'état, c'est que. Supposons que vous, vous voulez créer votre tunnel vidéo, mais vous n'avez pas encore préparé les vidéos. Vous pouvez cliquer sur ça, vous ajoutez juste le contenant de la vidéo. Donc là, il dit nos vidéos. Et quand vous aurez la vidéo, vous revenez là-dessus et vous faites Edit. D'accord Et vous décochez. Tac. Et vous allez chercher votre, le lien de votre vidéo. Donc là, je vais prendre la première, la première vidéo. Tac. On la met là. Et c'est parti. Ok, une fois qu'on a la vidéo, ce qu'on f... qu va faire, on va, rajouter un... on va rajouter un tag dessus. Le tag va nous permettre d'aller sur la vidéo, prochaine. Euh, la vidéo suivante. Donc il y a différents types de tags. Euh, donc ça, par exemple, ce lien-là, moi je vais le virer. Je vais mettre un... Bon, pour le moment, on s'en fout. Je ne vais pas mettre un... je vais pas ce tag-là que je vais mettre. Euh, il y a différents types de tags. Donc le tag euh, navigate to url que j'ai... Bon, donc, si vous mettez euh, ce tag-là... Ça vous permet d'aller sur un site web. Donc, vous mettrez le lien euh, du site web là, ici. D'accord Par exemple, là, il y avait un lien, je l'ai viré. Euh, vous pouvez aussi dire à quel moment va apparaître le tag. D'accord Par exemple, au bout de 10 secondes, je veux que le tag apparaisse. apparaisse. Euh, si vous voulez que les gens vous appellent, vous ajoutez le tag euh, call to phone. D'accord Et ce tag-là, je mets 0. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Avec ça, vous mettez votre numéro de téléphone là. Et quand les gens vont cliquer dessus, ça va lancer le... Euh, votre téléphone ils vont ils vont voir le numéro ils vont pouvoir vous appeler d'accord directement depuis le téléphone si, si je regarde votre tunnel vidéo sur le téléphone donc si c'est sur PC bon il faudra qu'ils aient qu'ils aient un, un, un, dire, une application qui le permet de, de téléphoner depuis le leur PC ou le Mac hein. euh, autre chose un autre tag send email donc si vous mettez send email c'est pour envoyer un email il faudra que vous mettez l'email sur sur lequel l'adresse email à laquelle vous voulez que vous voulez qu'ils vous, vous contactent ici. D'accord Donc, quand ils vont cliquer de, dessus, leur messagerie va se lancer et, euh, et ils pourront vous envoyer un mail. D'accord Autre chose, un autre tag. Donc, le tag que nous allons utilisé là, ici. Euh, donc, c'est ça qui permet d'aller sur la vidéo suivante. Je vais mettre vidéo suivante. J'avais fait des tests. donc Alors, 0.1. 70, je réduis, je réduis le, la dimension du truc. Tac, on le met là. Hein. Il va apparaître, on va lui dire, on va dire qu'il faut qu'il apparaisse au bout de, de 10 secondes et que ça reste jusqu'à la fin. Ok, donc là, save. On y va. On rajoute une autre vidéo. New vidéo. On le fait depuis YouTube. Je récupère le lien. Tac, je le prends, je copie, coller. Alors. Il est là. Et comment je fais pour relier les deux Il y a un point là, vous le voyez. Donc, je prends le point, je le relis, tac. Il le met. OK C'est bon. Sur cette vidéo, donc chaque fois que je veux travailler sur une vidéo, je clique sur la vidéo et je peux rajouter un tag ou je peux rééditer la vidéo. D'accord Donc là, je ne veux plus travailler sur celui-là, je veux travailler sur celui-ci. Je rajoute un tag. Pareil, hein je rajoute étape suivante. Vidéo suivante. Bon, on va dire voir la vidéo suivante voir parce que c'est plus un voir ou voir plus voir plus parce que voir la vidéo suivante ou voir plus peut-être que ça va être un peu trop voir ou ouais. voir plus bon voilà voir plus de vidéos On a plus de vidéos. On a plus de vidéos. Hop. On a plus de vidéos. 0,70. 0,70. Tac. On le prend. On le met là. Ok. Voilà. C'est. Donc, ça, on peut laisser comme ça. Après, c'est vous qui décidez. Hein. Si vous voulez que ça apparaisse. Euh, du premier coup dès, la, dès, dès, dès le début de la vidéo ou euh, plus tard. Euh, aussi quand vous faites ça, il faut voir la durée de la vidéo. Ainsi, hein? la vidéo dure 53 secondes et puis vous mettez, vous dites, euh, faut que ça apparaisse au bout d'une minute, euh, bah, c'est mort quoi. Donc euh, donc voilà, c'est vous qui voyez. Ok. C'est. Alors on rajoute une autre vidéo. Je vais récupérer le lien. Tac. Le lien il est là. Je le mets là. CTRL V. OK. OK. Il est là. Je le récupère. Je rajoute un tag. Tag Vidéo suivante. Voir la vidéo. Voir plus de vidéos. On le met 0. 0. 0.70, de manière à ce que ce soit comme les autres. On laisse là. On met ça sur sa bouche, comme ça on ne le voit pas. <rire> Alors. On rajoute encore autre chose. Une autre, encore une autre vidéo. Donc j'ai prévu mettre 5 vidéos. Hein. Après c'est vous qui décidez si vous avez que 3 vidéos, vous avez que 2 vidéos. Euh, voilà, c'est vous qui voyez. Mais bon, vous pouvez en mettre plein. C'est. Euh, Copier. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. aïe On y est. Copier. Contrôler. Ok, celui-là. Hop tag suivant après je vous l'ai dit hein, euh, vous êtes vous pouvez rajouter plusieurs tags sur une vidéo hein. euh, genre bon, on va faire ça pour le, pour le pour la dernière vidéo comme ça vous verrez blablabla euh, bla bla. Euh, je veux que ça apparaisse en premier lieu naviguer tout voir plus de vidéos 070 <coughs> pardon on le met là hop save et on rajoute notre dernière vidéo notre dernière vidéo on va l'intégrer depuis notre pc tac donc euh, vous avez droit à 3 à, à 3 giga maximum donc une fois que j'ai sélectionné je fais ok donc je laisse je laisse travailler il va, il va récupérer la vidéo etc je ne touche plus à rien jusqu'à la fin parce que j'ai remarqué que quand on le fait des fois ça peut créer ça peut créer des bugs sur votre tunnel donc une fois que vous l'avez lancé l'encodage vous laissez c'est lui même qui ferme le c'est lui même qui ferme le, le cadre après une fois qu'il a fini il ferme ça euh, donc il y a différentes façons de, de l'utiliser hein. donc après c'est à vous de voir euh, Comment est-ce que vous voulez l'utiliser Qu'est-ce que vous voulez communiquer avec Peut-être que vous voulez vendre un produit, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, peut-être que vous voulez apporter, vous voulez sensibiliser sur un sujet. Donc, au lieu de, de balancer une heure de sujet, une heure de, euh, de vidéo en même temps, bah, vous pouvez subdiviser peut-être en 10 minutes. En 10 minutes, ça vous, fait, euh, ça, vous, ça vous fait quoi, 6 vidéos. 6 vidéos de 10 minutes et puis euh, c'est un peu plus digeste. Donc la, première, la personne regarde la première vidéo, ah waouh, c'est pas mal, et puis etc, etc, etc. ainsi de suite. Comme c'est intéressant, la personne continue de, de, de regarder. Parce que des fois, quand les gens voient que c'est trop long, les gens n'aiment pas aller plus loin. Donc, mais quand c'est écourté, ah oui, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, ainsi de suite. Et euh, ça peut être intéressant de, de, de, de, partager les de, de partager les informations comme ça. Donc il y a différents, il y, a, il y, a, il y a différentes choses que vous pouvez faire avec, quoi. Il, y a, il y a différentes possibilités. Après maintenant c'est à vous euh, de voir euh, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, au lieu d'utiliser euh, un, un site web euh, d'avoir euh, d'avoir plus, plusieurs pages, euh, un tunnel de vente et d'avoir plusieurs pages, est-ce que c'est pas plus intéressant pour certains produits par exemple d'avoir que euh, euh, euh, d'avoir que le tunnel le tunnel vidéo et puis après une fois que les gens sont conquis euh, vous les balancer sur la page de vente et, et puis si c'est vous avez des choses à vendre bien sûr euh, ou si c'est une inscription à un événement etc et de manière à ce qu'ils puissent finaliser à, euh, ce que vous aimeriez qu'ils qu fassent donc tout ça c'est c'est des possibilités maintenant donc parce que tout votre tunnel vidéo va être intégré sur une seule page en fait donc les gens vont rester sur une seule page, mais ils vont regarder plusieurs vidéos. Mais euh, vous allez voir tout à l'heure quand on va, va l'intégrer sur, sur, sur, euh, sur une page web, comment ça se présente ou même dans le dans la prévisualisation. Hein. Vous allez voir comment ça se présente. Euh, les ne verront qu'une qu qu seule vidéo, ils ne verront qu'une seule présentation, mais chaque fois, grâce au tag, justement, ils vont passer euh, euh, d'une... Euh, comment dit-on D'une... Euh, d'une vidéo à l'autre, d'une présentation à l'autre. Euh, il y a aussi euh, euh, autre chose que je ne vous ai pas montré. Euh, vous pouvez toujours ajouter des, des. Comment ils tombent un, un tag qui permet de, de retourner en arrière. Bon, ça, je ne l'ai pas fait parce que moi, je suis dans l'optique il faut que les gens aillent de l'avant. Mais <rire> vous pouvez ajouter un, un, un tag pour que les gens retournent en, en, regardent, retournent en arrière. Euh, supposons qu'il y a une vidéo, que ils, ils veulent. peut-être que si vous prenez, par exemple, vous, vous traitez un sujet et que dans le traitement du sujet, vous, vous faites référence à quelque chose que vous avez dit avant et que les gens ont envie d'aller réécouter, c'est peut-être intéressant de, de remettre un, un tag qui, qui, qui, qui renvoie à cette vidéo-là. Par exemple, on va faire ça d'abord, on va finir ce que nous, nous sommes en train de faire là. Tac Hop, ok. On va ajouter un tag. Euh, on va balancer sur. Moi, je vais mettre un URL. Hein. Je vais mettre l'URL qui m'intéresse. Copier, coller. Hop, voilà. C'est l'URL que je veux que ça apparaisse. Vous mettez l'URL qui vous intéresse. Si vous voulez balancer sur votre page Facebook ou etc. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Euh, là je peux mettre comme le, le, ce que je veux qu'il voit visiter le site web visiter, visiter le site web voilà. voilà ou je peux mettre voir plus voilà c'est après c'est vous qui mettez l'appel à l'action qui est, est plus courant avec ce que vous vous vous proposez donc là tac euh, 0 on avait dit que c'est 0,70 ok là c'est bon on peut rajouter d'autres tags par exemple bon on va, on va rester celui là d'abord on peut aussi rajouter un, un autre tag euh, par exemple téléphoner d'accord téléphone tag 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, bla bla bla. On va dire que ça va apparaître au bout de 10 secondes. Ok. Est-ce que start time. Alors, clic to navigate, blablabla. Alors. Euh nous appeler nous va peu on appeler 0 faut que je rédite ça d'abord 0.70 0 70 0.70 OK il va apparaître là où je mets je veux là et je mets aussi bon celui-là j'ai pas envie de retourner en arrière et de le refaire donc je vais le mettre là donc pour le déplacer vous le mettez où ça vous correspond le mieux donc j'aurais pu mettre là et celui-ci celui là là donc mettre les deux comme ça mais bon écoutez je le mets ici euh, donc je dis ça apparaît au bout de 10 secondes et j'enregistre ok d'accord ça c'est ce qui va se passer autre chose par exemple là sur cette vidéo je peux dire je vais rajouter alors c'est là une tag alors je ferme ça c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je veux je veux juste ajouter le tag as back button. Ok, on va laisser comme ça. Pour le moment, je, on va en parler plus... On va voir ça plus tard. Je vais finir cette vidéo et puis on pourra toujours revenir là-dessus. Euh, autre chose. Autre chose. Donc, il dit que celui-là il là. Donc, en fait, il dit qu'il a le, le bouton pour retourner en arrière. Mais je ne le, je le vois pas, en fait. Hein. C'est pourquoi je, je continue de regarder. On va quand même enregistrer ce qu'on a fait. Ok. Tac. On va faire un preview. Pour voir ce qu'on a fait. Boum. Donc, les gens vont arriver. Les vois la première page Je vais la vidéo. Je vais you know, okay, okay, la Je vais la vidéo. Je vais la on va regarder la vidéo suivante. Allez, le lance sur le téléphone. On veut voir plus de vidéos. Tac. Ok. Hey, YouTubers. Welcome. Et. Donc, voilà. Cette vidéo, on l'a intégrée depuis notre PC. Vous voyez. Tous les autres. Tout, euh, comment est-on euh, toutes les autres vidéos euh, se sont lancées automatiquement. Mais cette vidéo, vous voyez, il faut que la personne clique d'abord sur « Play ». Hey, what's up? It's Anthony Morrison, and donc I'm so là. glad that you made it here. Listen, I'm in my on studio. Visité. We're filming on all, all the training now. I'm a partner with my like like okay, okay. Okay. Si Par this out. exemple, this is the inside of a Partner with Anthony account. Now, what's great about this is, everything that's taught to you is ah, broken down by And we also have these Partner with Anthony doing We're teaching, teaching you how about? to build a Oops. business the right, right way, right the, way first the first time. time. Et comment partner avec moi pour le faire Je vais vous aider à vous construire votre e-mail Je vais vous aider à vous générer de votre revenu Et je vais vous aider à vous construire un professionnel La première fois, je vais vous aider à vous Pourquoi je n'ai pas vu ça Ok, c'est pas grave Pour nous appeler par, par exemple bon, Ça, ça ne va pas, pas marcher parce que Je n'ai pas de, de messagerie Je n'ai pas de téléphone Vous voyez, passer un appel avec Vous voyez, je n'ai pas de protocole de téléphone pour le téléphone Donc là, je ne mange pas oui. Oui, ça. Alors, je reviens là. Quand même, j'aimerais vérifier un truc. Il a dit has back button Donc, sauf que je ne vois pas le bouton de, de retour, quoi. Et euh, save changes. Je vais faire ça. Ah, peut-être que.. Hein. Euh, je profite en même temps pour regarder mon URL. Hop. Euh, tac. Ouais, mais mon URL est bon, donc ça, da, da, da. pourquoi il n'a pas ouvert bien C'est bizarre. <coughs> il n'a pas utilisé le bon URL. Euh, mais bon. save OK, preview, on fait preview encore, on voit. Okay. I've received a number of, you know, positive emails and negative emails saying, you're not helping us and all that. Hey, everyone. Hey, everyone. Welcome, Welcome back to Advanced. Suivant. Après, je ne sais pas si c'est parce que je. Hey YouTubers, welcome to another advanced lesson in money. Ouais, c'est la dernière vidéo. Je devais. Euh... Est-ce que j'aurais pu Ouais. Donc celle-ci. Euh... Visiter le site web, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, je sais pas pourquoi il ne sort pas. Le impossible de trouver l'adresse IP du serveur. Euh je sais pas je sais pas pourquoi il je ne sais pas à moi que j'ai mis ah oui je vois ce qu'il y a je vois je sais ce qu'il y a euh, au fait oh ben j'ai fait une gaffe ok euh... je sais ce qu'il y a c'est parce que à mon avis il doit dois avoir un espace Vous voyez, il y a un espace là là un espace là, quand j'ai collé le truc, j'ai mis un espace sans le savoir. Donc du coup, ça fait une erreur. Vous voyez Donc on supprime, on enlève l'espace et on fait save. Euh, concernant le truc de retour en arrière, là, au lieu de, par exemple, au lieu de mettre ça, là, regarde, au lieu de mettre un bouton, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un bouton qui s'affiche, pour faire retour arrière peut-être que ça, ça, ça, ça peut que ça apparaît là peut-être que ça la, apparaît à la fin de la vidéo hein. on va regarder tout à l'heure j'ai pas vérifié ça avant ce qu'on peut faire aussi on peut rajouter un autre tag supposons que c'est cette vidéo à partir de cette vidéo on veut retourner ici on veut donner l'opportunité aux gens euh, de regarder cette vidéo ce qu'on peut faire on rajoute euh, on rajoute juste euh, un autre tag hein. ça on dit euh, step next step là hop on dit voilà la vidéo précédente voir la vidéo une peut-être que j'ai fait mention de la vidéo 1 dans mon dans, dans ma présentation 3 euh, donc je peux laisser un tag qui permet aux gens d'aller regarder qui permet aux gens d'aller regarder la vidéo la vidéo une d'accord alors 70 ok Hum, donc c'est bon, je le place là, ok, on le met là ok vous, vous, vous savez hein, vous pouvez le mettre où vous voulez hein. donc euh, j je le mets là parce que j'ai mis celui-ci là, etc, je ne veux pas le mettre ici euh, donc save et je peux relier <coughs> à ça par exemple donc quand la vidéo va tourner on aura toujours la possibilité de de lancer de le lancer, je fais. Tech. View project. I've received a number of, you know, positive emails and negative emails saying you're not helping us and all this video. stuff. You know? Okay. Je vo vois la vidéo une. Donc je clique dessus, je vais retrouver sur la vidéo une. Okay. I've received a number of, you know, positive voilà, emails and negative vous emails saying que you're so not helping us and all this. Donc c'est bon. Quoi C'est ce que j'aimerais voir quand même. Ah, OK Vous avez vu le tag là qui dit back, donc je peux cliquer dessus. Et... Okay. Hey everyone, welcome back to advanced lessons in millennial money. I'm. Ok, donc là j'ai fait back. Ok, ça m'a ramené sur, uh, sur la vidéo précédente. Ok, vidéo suivante. Donc, ça, c'est notre dernière vidéo et on a déjà fait. Donc, je retourne. Je vais arrêter cette présentation ici et la prochaine fois, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on intègre, euh, comment est-ce que vous pouvez intégrer votre votre euh, tunnel vidéo sur votre site internet et, et voilà. Ok, j'espère que ça vous a plu cette présentation. Laissez des commentaires si vous avez des idées sur lesquelles, la façon dont... Euh, sur la façon dont vous pouvez utiliser euh, les vidéos tunnels pour vendre euh, ou pour, euh, pour votre business euh, ou pour votre projet, bah, laissez-le dans le commentaire. Si vous avez, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Euh, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, de la liker. Et cliquez aussi sur la petite cloche de, not de notification tout en haut pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Merci beaucoup. Au revoir.